Une coréenne VS, le français. C'est quoi le blé Le blé, c'est la farine. <rire> c'est le pognon, l'argent Ah oui Le blé. Pognon C'est quoi une piole Piole C'est un monsieur Non, c'est un appartement. Appartement une Chambre, un appartement, oui. On va boire de la binouse Binouse Vin Non. Alcool Pierre Oui. Oh. Oh.